Merde, j'ai tiré, je peux expliquer. C'est fini Panzer Non, ah oh ouais, si, si, si Vas-y, si. go, go, go, go, go, on va... Ah, mais on n'a pas le... Le trou du cul de machin, il est au feu <rire> Ah bah, on est bien, vas-y, va bah, viens On oh, est bien si, si, si. Allez, bah, on va se battre oh. Je mets un apalme Je mets un ah, apalme, on va mettre. faire le chemin bah, Vas-y, balance, balance, balance Voilà Regarde qui fait bien, effet. fait... Tranquille, on attend... Vas-y, mets une tempête hein Ah lâche, lâche, lâche, lâche Non, non, non, je mets le Napalm là Vas-y, lui boum, le boum, le boum, le bam, bam, bam, bam bon, Allez, viens Encore, bam Je mets un autre Napalm Faut voir c'est quoi le bonus qui a drop Bien joué, un mort Je recharge, non, non, je crois pas qu'il est mort Il y a des munes. Je suis loin derrière toi Il y a des munes. là, là, là, à gauche Oh, faut les Attends il y a un de zombie, je vais aller chercher le sang de zombie, bouge pas, bouge bah, pas. Vas-y, vas-y. Je peux l'avoir. Vas-y, vas-y, dépêche-toi de le prendre. Bien joué, allez, c'est bon. Voilà. il le punched lui. Ah oh Mais il y en a trois wesh Lâche-moi Putain, ils m'ont défoncé. 12 les 12. Il y en a un de mort. Deux de mort. Il y a le, y a le robot aussi. Rien vieux. Bien joué. Oh c'est le bordel Ah ouais Non mais le string <rire> J'envoie un moi Oh suis encore en vie Non ah, oui, mais as ouais. le Ah mais c'est n'importe quoi Ah Corré Non mais il y a encore un Panzer hein. ah, il, il est où là. Ah il ouais Il arrive, il arrive, à droite, à droite Vas-y fume-le ce ton il, est... il est pas mort Tire lui dessus, vent oh. Bien joué Oh mais c'est full n'importe quoi! Oh, oh ouais! J'ai plus de bâton pour Drea, faut vraiment pas le con qu'il y a une bombe.